Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Epic Minigames. Euh, ça doit faire 2-3 ans que je n'ai plus fait de vidéo sur ce jeu. Ah oh non, que je n'y ai plus joué du tout, je pense. Je suis contente d'être venue. Euh... Donc, c'est parti C'est quoi ce jeu là encore Je sais plus. Ah oui, d'accord, ça va, je me souviens. Il faut cacher le cube rouge et faire en sorte que les gens ne le trouvent pas. Bon bah là, très original. Merde, il reste que 5 secondes. Là, là, là. Là! Non! Alors, cherchons après des bleus. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Je l'ai caché dans un vieux bloc. Ah! J'en ai trouvé un là? Ok, je vois l'idée. Il y en a un, il s'est déjà rétamé. Ah non! Non! Il fait pas de son, ma trompette. Déjà je fais de la trompette par les yeux, il y a un problème, forcément, il n'y a pas de son. Tiens, toi là, il y a ici, il y a ici, il y a ici. Oui, toi là. <rire> Boum. Alors, toi Parce que tu es un noob. Oh, il est triste, regardez. Pourtant, il a de la musique dans le cœur. Regardez. This is my eh, mais attends, quand on... Eh, quand on le met comme ça, on aurait dit un cornet de glace. <rire> Euh, bon c'est bon on a compris hein. Monte des bonbons. Ah oui, faut essayer de rester le plus longtemps possible sur les plateformes en sachant qu'elles tombent. Oh non, je voulais essayer. On sait jamais. Toi aussi t'es morte. Ok. Ça je connais. Par contre je crois que je vais attendre que tout le monde passe parce que sinon après je vais rien voir. Allez on passer tous. Voilà. Vous comprenez pourquoi maintenant. Je suis morte Chut. Oh. Hein Pourquoi il y a une araignée qui m'a sauté dessus Oh mais on peut avoir des trucs Oh la pizza hantée c'est bon je la prends On va se battre, on va se fight Ah mais j'ai pas... Ah non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, monsieur. Je suis une dame sans défense. Et je n'ai pas d'armes. est où Je fais comment, moi Oh, une citrouille. Aller chercher la citrouille. Ah là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Ouais, j'ai rien fait pendant trois quarts de la partie, à part aller chercher une citrouille. Il y en a une qui est morte. Je vais jouer en son hommage. Ça oh. <rire> on va voir son arme directement. <rire> Ça me fait rire. Bon ce jeu là j'avoue je suis pas fan mais bon Go faire un remix dessus Je vais vous raconter une anecdote J'ai fait de la figuration pour une série Netflix On devait danser dans une boîte de nuit Et sauf que pour euh, des tournages c'est pas très pratique de mettre de la musique Et du coup on a eu un son similaire en juste un peu plus rapide. Mais on a vraiment dansé sur ça, quoi. Vous voyez le truc. Super expérience, au passage. <rire> Pour fêter ça. Isa. Ah oui, j'ai ça aussi. C'est quoi, ça, encore <rire> C'est invisible. <rire> Bowling humain. Oh, oh, le nul. <rire> Hé hey, hé! Hey. Roi de l'épée! Salut! la prise ponctueuse! Je suis cachée! Oh bah j'ai gagné! <rire> Swung bacon! À sauter, eh, eh. Oh non, je suis à côté de lui. Il fait trop de boucans. Meurt. Mais il est bugué celui-là. Ça va, tu te sens bien Bon, bah c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. Proposez-moi des maps à essayer pour la prochaine fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye